En fait, ouais. Quand est-ce que les racines fines, enfin quand est que les racines, elles poussent par rapport au débourement des feuilles, et tout ça Donc, Je m'appelle Rémi Cardinal, je suis agronome. Un peu plus jeune. Dans le cadre du projet Ecosfix, je suis responsable des essais qui ont lieu sur le domaine de Restinclières. Deux C'est un domaine expérimental en agroforesterie qui est géré par l'UMR système. Et euh, actuellement, je suis en thèse avec l'UMR BioMco et l'UMR Eco et -Sol, et je travaille sur le stockage de carbone dans les sols euh, en agroforesterie ainsi que sur la dynamique des matières organiques des sols. Nous nous trouvons ici sur le site de Restinquière dans le témoin forestier. Nous sommes en train de creuser une fosse. Euh, cette fosse va faire 4 mètres de profondeur et on va installer euh, des mini-rhizotrons, donc, ce sont des, des scanners qui permettront d'étudier les dynamiques racinaires. Donc euh, la phénologie et aussi le turnover. Donc euh, ces, ces estimations vont nous permettre d'avoir une idée du carbone qui est injecté dans les sols via les racines des arbres. Non, je pense y a... Donc un modèle de culture, en fait, c'est un modèle mathématique qui décrit la croissance et le développement d'une culture en interaction avec son environnement. Donc un modèle, c'est un regroupement d'équations, d'équations différentielles qui permettent de décrire l'évolution du système. Il y a différents types de modèles. Il y a des modèles qui ont plus une visée prédictive, d'autres qui ont plus une visée explicative. Moi, je me suis intéressé à vraiment à un modèle qui n'a pas un but prédictif, mais qui est là pour essayer de comprendre comment fonctionne un système agroforestier quelles sont les interactions qui ont lieu entre les arbres et les cultures Est-ce qu'il y a de la compétition Est-ce qu'il y a de la facilitation Donc tout ça, c'est les, les modèles qui vont nous, nous aider à, à expliquer les mécanismes. Jusqu'à ce que tu retrouves le, le niveau à 0,25. Donc pour expliquer le principe d'un modèle et comment on le construit, je vais prendre un exemple très simple. Ici, on a, on a une plante donc, qui reçoit du rayonnement solaire, qui absorbe de l'eau, des nutriments pour sa croissance. Donc la construction d'un modèle, en fait, ça va consister à décrire tout ce qui se passe dans les différents compartiments, donc à savoir l'atmosphère, les plantes, le sol, sous forme d'équations différentielles. Donc euh, un exemple tout simple, on peut euh, en première approximation euh, dire qu'un couvert végétal, en fait, c'est une structure qui est capable de capter l'énergie solaire et de la transformer en biomasse. Donc sous forme d'équation, en fait, c'est la loi de Montis qui dit que la production de matière sèche entre l'instant T1 et T2, c'est égal à la quantité de rayonnement photosynthétique que le couvert reçoit, multipliée par l'efficience d'interception de ce rayonnement, multipliée par la capacité de ce couvert à transformer le rayonnement en biomasse. Donc jusqu'à là, on n'a pas dit grand chose, on a juste transcrit sous forme d'équation. Donc on se rend compte que ces différents coefficients d'efficience, dépendent eux-mêmes d'autres euh, paramètres. Donc, par exemple, l'efficience euh, de transformation du rayonnement en biomasse dépend fortement de l'activité photosynthétique. Donc, cette activité dépend euh, de la disponibilité en eau, de la température. Donc, on comprend bien qu'on pourrait euh, ainsi de suite écrire euh, des équations différentielles pour tous les coefficients qui interviennent dans la première équation. Donc, Au final, on va se retrouver avec un paquet d'équations et donc la, la résolution du modèle va consister à résoudre ces équations. Donc, Pour résoudre euh, ce système, on a besoin de variables euh, de terrain pour paramétrer et calibrer le modèle. Donc, On a particulièrement besoin des variables d'entrée, ce sont les conditions initiales du système, donc, par exemple la température, la pluviométrie. On a ensuite des paramètres donc, qui sont des constantes utilisés dans les différentes équations des modèles, et ensuite des variables d'état qui définissent euh, l'évolution du système au cours du temps. Euh, L'intégration de toutes ces variables acquises sur le terrain va permettre de faire tourner le modèle et d'avoir des variables de sortie, donc, par exemple le rendement euh, prévu à la fin de l'année. Euh, la construction d'un modèle, en fait, c'est vraiment des allers-retours incessants entre euh, acquisition de données sur le terrain et euh, modélisation. Quoi. Alors, Il y a des modèles qui sont, euh, qui sont beaucoup utilisés en, en agronomie. On parle de modèles mécanistes, donc qui vraiment décrivent les processus physiologiques qui ont lieu dans, dans le système. Et après, on a des modèles qui sont plus euh, prédictifs, voire euh, qui peuvent servir d'outils d'aide à la décision. Euh, une fois qu'on a paramétré le modèle, on confronte les variables de sortie avec les données constatées sur le terrain donc la mesure du rendement effectif sur le, sur le terrain. Et donc si on constate des différences, ça va nous amener à, à creuser, ça veut dire qu'on a oublié des processus euh, dans la construction du modèle, donc ça peut nous amener à découvrir des nouveaux processus qui, qui ont lieu sur le terrain. Euh, on peut se dire, si je change telle variable dans mon système, donc par exemple si la température augmente, tous les autres paramètres euh, étant constants par ailleurs, quel est l'impact sur euh, le rendement euh, à la fin qui est prévue. Donc ça c'est une façon d'utiliser. Donc Par exemple, ça peut être un agriculteur qui se demande si je plante tant d'arbres dans ma parcelle, quel va être l'impact sur, sur mon rendement. Donc il peut, avec le modèle, faire varier sa densité jusqu'à obtenir le rendement qu'il souhaite avoir pour sa culture. Non Je pense que les deux modèles, ont, les deux modèles ont, ont leur rôle à jouer. Le premier qui peut nous aider à approfondir les connaissances, et le deuxième, effectivement, ça permet de faire des expérimentations vi euh, virtuelles. Donc c'est vachement intéressant, notamment euh, pour les systèmes agroforestiers où on a des, des rotations d'arbres qui sont sur, euh, sur 40 ou 50 ans. On ne peut pas s'amuser à faire 100 euh, plantations euh, dans des conditions différentes sur le terrain. Donc euh, la modélisation, ça permet de faire ça de façon rapide et à moindre coût. Quoi. Mais actuellement, c'est... C'est encore très compliqué parce que la majorité des modèles ont justement été conçus pour des monocultures, donc il y a un énorme travail à faire. Pour l'instant, on a encore du mal à appréhender justement cette complexité des systèmes dans les modèles. Quoi. Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison qu'on qu n'y arrive pas, c'est juste que ça demande un investissement en recherche important. Quoi.